Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste français des relations internationales. Je vous remercie infiniment. D'abord, il a gentil, c'est cet, cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules, d'un ces négociations sont en cours entre l'Iran et les 5 plus 1 à Vienne. Il y a eu plusieurs rencontres euh, bilatérales, multilatérales entre l'Iran et les représentants des 5 plus 1, très particulièrement avec les, les Américains. Il y a eu également une rencontre entre les ministres iraniens et français des affaires étrangères, cette fois-ci la France semble vouloir se montrer par rapport en fait aux précédentes négociations beaucoup plus flexible en ce qui concerne des négociations nucléaires. La preuve en est surtout ces récentes déclarations de Laurent Fabius qui a dit que l'Iran a oui. parfaitement le droit d'avoir accès à l'énergie euh, euh, nucléaire civile. Et cette fois-ci, Monsieur euh, Jules, tout le monde parle de la nécessité de parvenir à un accord. Oui, exactement. Vous savez, bon, euh, je veux dire, euh, euh, les grandes puissances sont obligées aujourd'hui euh, effectivement de, de, de, de reconsidérer leur position euh, belliqueuse, d'autant plus que finalement leur protéger Israël, on va dire que ce sont les, les positions euh, occidentales qui, euh, qui, qui épousaient en fait la, la logique israélienne sont aujourd'hui euh, terminées et euh, parvenir à un accord euh, du nucléaire iranien a une importance capitale, d'autant plus qu'aujourd'hui le monde est, est, est troublé hein, ici ou là et euh, finalement comprendre que les Iraniens, notamment la position française, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, euh, euh, doivent bénéficier au moins du nucléaire civil, c'est une, une avancée. Parce que à demi-mot, euh, auparavant, euh, les puissances ne voulaient pas vraiment euh, que l'Iran puisse bénéficier de cela, alors qu'effectivement, l'Iran a bien le droit. Mais il faut faire très attention, euh, parce que ça peut être une ruse, une ruse euh, et puis finalement... Euh, il faut savoir lire entre les lignes. Euh, cet accord-là, que dira-t-il euh, C'est bien beau d'aller à Vienne discuter avec tout le monde, mais euh, il faut que, finalement, euh, je crois que ce soit un bon accord. Un accord qui ne lève surtout pas l'Iran, qui a des droits, euh, qui a aussi des devoirs. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais euh, je crois, euh, personnellement, qu'il est probable que ça arrive... Euh, euh, ça arrive bientôt et, et ce serait une bonne chose pour, pour tout le monde. Alors, si je vous ai bien suivi, M. Jules, vous voulez dire que l'Iran doit négocier, en fait, avec les euh, 5 plus 1 euh, pour se mettre d'accord avec, euh, avec ces grandes euh, puissances, tout en restant euh, vigilant. Exactement, exactement. Vous savez, euh, euh, euh, la diplomatie de la ruse, on la connaît. Euh, C'est-à-dire que euh, quand on vous fait signer un accord... Je veux voir tous les contours, parce que et, et, et se méfier euh, surtout des interprétations, euh, parce qu'il me souvient justement euh, comment euh, euh, le, le, le, euh, pendant la guerre en Libye, on a vu comment euh, ces gens-là ont violé la résolution 1917, quelque chose comme ça, si je m'abuse. Hein. Euh, alors, euh, ils sont finalement à l'échanger euh, le, le, le pouvoir en place, n'était pas écrit comme ça. Ils ont bombardé ce pouvoir-là, ce n'était pas écrit, mais ils sont allés au-delà. Alors, euh, figurez-vous que peut-être ce, cet accord sera assorti de, de, de clauses assez floues dans le style OTAN, euh, hein, c'est-à-dire qu'un pays qui est attaqué, euh, tous les pays le soutiennent. Et puis derrière, il peut y avoir des provocations, et quand l'Iran répondra, ce sera euh, tous les autres pays euh, qui attaqueront euh, euh, l'Iran. Donc je crois qu'il faut que les responsables iraniens soient très méfiants, très méfiants par rapport à, à ce qui pourrait arriver euh, avec ces gens-là. C'est-à-dire que la diplomatie de la ruse, on vous dit euh, « asseyons-nous autour d'une table, on parle avec vous ». Mais euh, euh, quand il faut euh, euh, signer les accords, finalement, ce sont euh, des accords qui vous lèvent. Donc espéré que les autorités iraniennes seront très, très, très vigilantes euh, avec tout ce qui se passe à Vienne en ce moment. Et une dernière, dernière que question très très rapidement. Monsieur Jules, les, les, les négociateurs iraniens euh, ne sont pas euh, en fait en position de faiblesse. Tout le monde le dit euh, dans ces négociations nucléaires avec les 5+. plus hein. Oui, tout à fait. Pourquoi? Ben, simplement parce que parce que l'Iran est sûr de sa force. Hein. Euh, L'Iran euh, a ses preuves, Vous savez, depuis combien d'années on parle de ce nucléaire iranien? Euh, avec surtout de gros mensonges. Oui, ils vont lever la bombe, euh, la bombe atomique dans dans dans, dans dix mois. Euh, euh, après, c'était six mois. Euh, euh, on a commencé par un an, etc., etc. Je crois que les Iraniens savent qu'il y a une espèce de, je l'ai toujours dit d'ailleurs, hein, de poker menteur, qui, qui est sous tend en fait, euh, d'une part euh, cette négociation, et d'autre part euh, les vraies visées. iraniennes. l'Iran n'a jamais jamais dit que, euh, que son souhait était de développer euh, un nucléaire militaire. L'Iran a toujours dit que oui, voilà, non seulement c'est mon droit, euh, j'ai quand même euh, signé euh, des accords, et par conséquent, euh, ce sera pour le nucléaire civil uniquement et rien d'autre. Alors, malheureusement, euh, je ne vais pas les citer, mais il y a certains pays qui ne signent aucun accord, mais qui se permettent justement de critiquer l'Iran. Je crois que ce de quoi mesure il faut l'arrêter et c'est surtout la presse occidentale qui est euh, complètement aux, aux antipodes des réalités actuelles. Donc je crois qu'il faut juger ça froidement et effectivement, ils le savent très bien, l'Iran n'est pas euh, un pays qui se couche devant, euh, devant ces gens-là qui, euh, qui manient euh, un coup le fou, un coup le fouet. Euh, et, bref, c'est un poker menteur et je crois que les Iraniens ont bien compris que. Euh, pas les euh, comment dire les, les manipuler alors j'espère encore une fois qu'ils seront très vigilants en cas d'accord sur, euh, sur le nucléaire.